C'est parti. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez Je m'appelle Fombo Uda. Et vous habitez quel quartier et Plus précisément pour Alors pourquoi vous avez décidé de participer à cette formation Oui, le, La formation m'intéressait parce que déjà je peux gagner un peu d'argent et puis aider même la population parce que il bon, y a des quartiers qui souffrent pour l'eau. Si je peux déjà les apporter. Euh, euh, cela ça va beaucoup aider le quartier. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez appris durant cette période C'est combien de temps déjà euh, hum. C'est déjà la, la quatrième semaine qui hum. s'écoule comme ça. Qu'est-ce que vous avez appris donc Alors, Premièrement, on a commencé par faire les, les valves. Oui. Et puis, on a fait les valves du pied. On est déjà allé quand même sur des sites et puis on a vu la pompe sur pied, oui. et on a pompé, on a vu, à partir de là, ça nous a encore beaucoup encouragé. Oui. Bon, précisément maintenant, nous sommes ici pour faire euh, la perforation manuelle. Oui. Bon, déjà, nous sommes fouchés parce qu'il y a un peu de cailloux là qui nous dérange. Uh -huh. Mais sinon, euh, nous sommes en train de voir ce qu'on va faire dans le jour de venir. Mm -hmm. Déjà, le projet est très bien, mm -hmm. bon, parce que sans ce caillou, on devait vraiment aller plus loin et on devait trouver l'eau aujourd'hui là. Oui. C'est le caillou là qui nous a empêchés de trouver de l'eau. Sachant que les cailloux peuvent empêcher la perforation manuelle de fonctionner, vous avez appris autre chose non Oui. La, deux, la deuxième semaine, c'était quoi C'était la, la, la, la, la capturation, le réservoir souterrain. Oui. Oui. Pour capter quoi Pour capter, pour capter de l'eau. Là, oui. Là, oui. oui. À partir de la maison, on fait de l'eau oui. de, de, de, de pluie. Et on fait un filtre. Mm -hmm. Donc, nous, la semaine passée, nous avons fini avec notre formation. Là. Oui. oui. On a, on a capté l'eau et puis on a fait euh, le réservoir souterrain. Oui. On a, oui. a capté l'eau. Donc et cela est déjà fini. On a, a mis une mis à pompe. Ok. okay. Mm -hmm. Et qu'est-ce que vous dites à, aux personnes qui, qui vont regarder cette vidéo et qui n'ont pas participé non, ceux qui vont regarder la vidéo et qui n'ont pas participé, mmh. qui essayent de réfléchir eux-mêmes, oui. savoir, à savoir s'ils si peuvent aussi venir se former ou bien qu'ils peuvent s'approcher de nous, mmh. ceux qui sont ici. Oui. Ceux qui ne sont pas ici, bon, ils peuvent réfléchir autrement et poser les questions comment ça peut, ils peuvent se comporter. Oui. Mmh. Pensez-vous que... Que cet apprentissage, que cette formation sera bénéfique pour la communauté. Non, non, ce sera bénéfique. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci.